du pays de se désengager justement sur la nucléaire. Donc à l'heure où on parle d'un grand débat national, eh bien nous, notre mot d'ordre, il est simple, arrêtons d'engouffrer des milliards sur ces armes euh, nucléaires, sur la technologie, etc. Parce que l'histoire, justement, euh, est, est derrière nous, mais elle peut revenir. Notre histoire, elle est très simple, c'est qu'est-ce que nous voulons Un moment de paix, un moment de bien-être pour les souvenirs de nos enfants ou alors est-ce qu'on va devoir encore une fois se justifier Il est grand temps que la France reprenne le leadership pour entraîner l'ensemble des pays à travers l'Europe, mais aussi à travers le monde pour dire oui, il est grand temps de sortir des armes nucléaires. Il en va de notre pays et il en va aussi du message mondial. Parce que notre combat, tous, il est très simple. On est pour la paix. Yes,